Kamon est un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs. Le but est de bloquer son adversaire, tout en essayant de s'étendre sur le plateau. Dans Kamon, on ne s'embarrasse pas d'un thème ou d'une histoire. Il s'agit simplement d'un jeu d'affrontement abstrait. Au début de la partie, les jetons sont placés aléatoirement sur le plateau. Chaque joueur possède 18 pions. Les blancs pour l'un, les noirs pour l'autre. Celui qui a les noirs commence et place un pion sur l'un des jetons du bord du plateau. Il ne peut pas se mettre sur un coin. Le pion doré est immédiatement placé sur le pion noir. C'est un pion neutre qui sert à indiquer les contraintes de pose. Le joueur suivant ne peut donc poser son propre pion que sur un jeton de la même couleur ou du même dessin que le pion doré. Le pion doré est ensuite placé sur le pion blanc et ainsi de suite. Une partie de Kamon peut se terminer de trois manières différentes. La première est de créer une ligne continue, d'un bout à l'autre du plateau, avec ses pions. La seconde est de faire une boucle avec ses pions, en enfermant au moins un pion adverse ou une case vide. Enfin, la dernière est tout simplement de bloquer son adversaire en l'empêchant de jouer. Pour conclure, Camon est un jeu d'affrontement aux règles simples et aux parties tendues. La mise en place aléatoire du plateau permet un bon renouvellement du jeu.